Le débat est clos. On vous a dit cette histoire de des obsèques, on ne parlera plus. Tiens ne t'en co tien, tiens qu'à a dit la Ika Tienma mano nyan à la banto tiennement. Vous avez vu, ils ont voulu politiser les obsèques. De notre première dame, personne, kaba Kabakonde. Mais la coordination du Mandin, Alkata Luré Lamalou, les sages du Mandin, Alkata Luré Lamalou, j'ai entendu un vieux dire là-bas, comme moi, Baya, Koka tient fort. Nalkoka tient fort, Demsel de tient fort, comme vous les vieux, là, lui, il Koko, moi, Baya, Koka tient fort. Allez faire captif faut narko l'unienne, narco l'unienne, allez faire que lui redoyale. Vous savez qu'ils ne sont pas sur la vérité. Nalu te tient fort là, les enfants là, nous là, en détient fort l'unienne. Faut être dans le salat. Et tient fort, du Ka là, tafokambral doya, doya matoro, s'croenaka mi fo. Alu kote de, ala kokokam kamifo. fort, ankato le fort là, ala komakang, anio le fola là l'unienne. Ni musau frôneri kake à souhaiter parler. N'alukoko si vous dites que vous ne voulez pas entendre ça, ando falinyenye. N'alukaota doya mare, alukunkolalburola. N'aluka kamba kalala ndanka. Alaka chieno, alutate. En tout cas, nous on dit merci. On dit merci vraiment aux frères de Adja Agadirne qui vous a dit la vérité aujourd'hui. Elle vous a dit la vérité. Mais comme Alouko, tu es Vous n'aimez pas la vérité. Voilà. Son frère a parlé aujourd'hui. Le frère de Adadjené. Mettez le cœur. L'un des frères, que sa soeur ne voulait pas qu'on mette le drapeau sur son corps. Et... C'est son frère même. Quand le drapeau là, à quand on a dérapé là à Sucoka, à Jole, atunka Tumba, à Tumbra, bas l'on a fait. Donc encore, encore une fois, l'union c'est ça. Le débat est clos. Après, va falloir l'unionner. Les sages, sages en crémalou, on vous a, on vous a dit, c'est la manière comme et son frère a été clair. À la sœur Marienne légalement, au présent Fakonde. Vous n'allez pas venir vous asseoir ici que vous allez changer les, euh, euh, les choses comme ça à la dernière minute. Donc le corps ne vous appartient pas. Sous Altaïbi Et on vous a dit, Alire Mandiala, vous n'allez pas mettre le nom de la première dame sur la liste de votre grief là noir et blanc saisi son compte car là compte gelé malgré qu'elle n'était pas ministre modoulier bi où la compte gelé interdit aujourd'hui vous allez kana ici et certains vieux ko no ko adjañé ko lagné betalé bilal katoflaque un ko bilal eu fola ko lagné betalé présalfa konné lagné betalé tra al bandilou nan ka cou de také al almajila menou koroy aliyé dona bon ko no aliyé wartaka al, dalmo ces menteurs-là, bandits-là. La Guinée, elle est votée présente. Je ne pas La Guinée, belle. Mais tu as dit que tu as dit dit que al as dit que tu fo. Al que tu Janfa mon mari, mon mari Janfa que dit, mon mari Janfa que dit, mon mari Nani que Janfa mon mari Janfa ça. combien de personnes sont décédées Moi-même qui vous parle, j'ai une tante, elle est décédée dans ces mêmes circonstances. Mais bête, il faut que bandit, bandit des narco-cambrés, Banou. son allez coup de tête. Des narcotrafiquants comme ça, allez ni loigner comme Mandeco. Ni m'a dit Mokara ni mande dit l'a Entre dans le soutenir. Mais entre son soutenir là. Entre narco le soutenir là. Entre cambré bal le soutenir là. Entre fanop bal soutenir là. De vous comme ça. Allou le cas présent le Direz Djerek a m'a dit la dame. Djerek a la formation d'officier. Qui l'a envoyé faire la formation d'officier? Qui l'a envoyé faire cette formation? Quand c'est Mamadi qui, a, qui a envoyé le président Fakonde pour le former, il y a des qui Il y a qui Il y a des vieux qui refusent de dire la vérité. Il a des vieux qui refusent de dire la vérité. Il y a qui lui. Il y a des qui Il y a qui ni ne suis pas présent à ce je fais. pas présent à ce que je fais. Je ne suis pas présent à ce que je fais. Je ne je ne captain bedalma mama dina la adion le drogue frelalu cambre balou aliena ka Otila, oti la lance a raconter ala la hinala lance a raconter 24 ans personne ne l'a humilié alu mande mo balou menu il doit aller fala kono aja jenes so ko ko la gine betale alkaolo Alou altu malo ko présent fa connaître la gine betali bandi lu nane ka couletake aliena framu na ko aja jené ko la aha près alpha connaît très laigne beta le fana mais bandi anyani momenu mamadi dumbu anala groupe lo bandi le sondo anyakental burubi jamana wala mini on cale a le flanc que là près alpha la barak baraka no lilo alluka contrat du ma signer dansa dansa n'est pas ici aux états-unis il n'est pas en train de se promener on cale be être fort sur ma faute il ne faut que se promener seulement tavaner à travers le monde qui est bête pour, pour donner, signer des contrats à Warita Son Luma, luma, Narco Luma Regardez, même leur soi-disant euh, projet de trois États, Confédération ou je ne sais quoi. Le papa de Goïta est décédé le même jour, non, la veille du décès de notre première dame, Père Sonam. Mais est-ce que vous avez entendu les gens là même faire un bon communiqué ou bien essayer même de, de déplacer des gens. C'est la malédiction qui est en train de frapper ces gens-là. C'est la malédiction divine. En Ce que nous nous allons demander aux proches. De Adja tous ceux qui vont se laisser manipuler par ces gens-là, c'est comme si vous avez vendu le corps de votre soeur, c'est comme vous avez vendu à ces gens-là. Altena Fos les Kalalinien, Midal Bonor, au vivant de votre maman, son compte gelé, sur la liste de la Kriev, et c'est là que vous, vous sentez la, ces gens-là qu'ils sont de mauvaise foi. Je vous ai montré les deux bâtiments ici. Les bâtiments que Dumbuya a démolis. Je ne vais pas donner le nom. Mais tellement que Dumbuya Nyangbo. Nyangbo les Dumbuya. Nyangbo, Dumbuya et son clan. Les deux bâtiments que je vous ai montrés. R11, R10. Ils ont tout démoli. Je vous ai montré ça ici. Alors, le coco Dumbuya a fait. Il a fait la bonne est Il a la fouille. Qui n'est pas domaine de l'État. Quand Doumbouya en train de construire, sous l'intérêt, à comment nous Présent Alpha Condé, Kata Kabla, l'Andrea, bon connu. Idi Amin Makedi, président Alpha Condé. Et fils de l'Ombani, il y a qu'est-ce Mamadi fait. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui va nous pousser aujourd'hui à aimer Mamadi C'est comme si les enfants ont réuni le père pour l'enfant. en Lutiro, ko Kenya du Nyanja, lutimasa Fornaba, lutimasa, côté Kenya de la côte au Kicchei, e, e, lutie, c'est ouais mande, ne fait que ça. Présent, faconner, adjan Karutote, fouille, fouille, et moi me nourris moi balola, amakuri moi me nourris, car ka l'uséko kalu n'y a, où tient nakaula eh, eh e manka non. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que le as dit que tu as dit que Mais as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as que Bebara Regardez quand aujourd'hui. on demande le courant. Quand on a a traumatisé les gens. Quand on a traumatisé les gens. les gens. son son, son, son bandit, bandit a traumatisé les gens. les gens. Quand on a traumatisé les gens. bandit on a traumatisé les gens. Quand on a les gens. Quand on quand vous prenez les quatre là, moi mon problème c'est les quatre personnes, parce que Namori, lui, il est déjà à la poubelle. Les quatre personnes, quand vous regardez Bala, il a l'air de quel responsable? C'est-à-dire, tous ces élites dans le pays, tous ces intellectuels dans l'armée, on, on ramasse un Bala co chef d'état-major. Tari dans l'armée, on dit non, c'est le coup d'État de l'armée. C'est un, un, un gars comme Amara qu'on prend comme secrétaire des orgueilleux pareil. Et l'armée guinéenne aujourd'hui se fait insulter. Même la gendarmerie. Il n'a rien foutu pour la gendarmerie à part les faux complots. Idiamine. On nous dit aujourd'hui que c'est Idiamine qui est le ministre de la Défense aujourd'hui qui donne des contrats. 200 millions de dollars à KPC pour la rénovation. C'est-à-dire des contrats de gré à gré. Après, ils viennent se flanquer, nous parler de Kriev nous parler de détournement. Lorsque vous êtes venu, vous avez trouvé combien dans les caisses Aujourd'hui, Aliaka à docteur Diané Lamaloua. Et pourtant, il était directeur de cabinet. Les intendants de l'armée, ils sont tous là-bas. Personne n'est dérangé. C'est docteur Diané. Aliaka Kaoulé la kakaoulu Allez à la côte d'Anka, là, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, on t'a foutu en prison. Regarde ton état de santé aujourd'hui. Même Charles Wright aujourd'hui. Il sait qu'il est malade. Charles Wright, il est malade. Ne le voyez pas comme ça. Ses pieds, demandez Charles Wright. Des fois, ses pieds ne font que s'enfler. faut hacker. Il hacker. hacker. Il faut coqualier, Il le sanction Les bénédictions que les gens sont en train de faire, c'est ce qui est en train de vous prendre comme ça, fatia des gens. Vous, vous pensez que tout est la force. Vous pensez que tout est la force. On va se réveiller. Mamadi est fini. Mamadi la Kobaraba. Saakumarate est la banne. Ne rêvez même pas. Idiamine, Bala, Amara. se Koko qu'elle a fait maintenant là. Parce que tout le malheur de la Guinée, c'est vous les quatre. Vos amis narcos, je ne les en veux pas. Vos amis narcos, eux, je ne les, je les en veux pas. Allez, ben, on qu'on doit s'asseoir, vous regardez. Attendons seulement, après le mois de ramadan, vous allez connaître les Guinéens. Vous allez bien comprendre maintenant. Nous n'allons plus rester à la défensive. C'est-à-dire c'est quand nous sommes à la défensive en train de, de, de pleurnicher face à ces bandits-là qui se sentent légitimes. Il faut aller à l'offensive, il faut les combattre. Il faut les combattre. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ce bandit ne peut pas prendre ce pays en otage. Ce tonneau vide ne peut pas prendre ce pays en otage et qu'on doit s'asseoir, le regarder, en train d'humilier les gens. Si vous vous étiez venu d'ailleurs, on peut comprendre. Mais vous étiez dans le RPG. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Vous, vous allez venir nous dire quoi Les biens de Mamadi, là, il n'a qu'à justifier cela. Pourquoi il n'a pas juré sur le Coran pour dire c'est bien Bande de malhonnêtes qu'ils sont. Avec ça, on est là. La justice, moi, je vais faire le sale boulot. Maman dit, le sale boulot, c'est toi. C'est toi qui vas être le sale boulot de l'armée. C'est toi le sale boulot qu'on va prendre, mettre à la poubelle. Toi, maman dit. Et là, tu, tu, tu te caches pour faire les choses. Il est ici, il est reslana. Jitoli. Tu sais que l'armée n'est pas avec toi, ni le peuple. D'où le le via sinon Horoné. Dolika seul le, le temps est le meilleur allié de la vérité parce que na to makanya entretena dolutre il y a d'autres qui couraient derrière le président Fakone d'autres qui couraient derrière adyenye et bien kobiwa c'est comme maman dit que non on doit mettre le président Fakone à la poubelle wala ya tekanunya Andy Samukoro foy foy takia parce que Horon a annulé al al al al mais Anna Horoya, al -tena Vous avez oublié hier, à Soussouti, Al-Betre on a fait les campagnes avec ces gens-là. Même Mamadi là Idiamine, car le président Alpha Kondé a été à Farana. A ma foi que le président Al-Fakonde a été la à Fils Rilom Balilou est ici à Nyakorobi. Kodjamanamita à Lutali. Fils Rilom Balilou, présent à Mako là. Idiamine, malgré ses complots, on t'a appris à t'envoyer au Cuba, ambassadeur. Combien d'années tu es directeur de cabinet Ton monstre que tu as fabriqué, tes mensonges que tu as dit pour imposer Mamadi à la tête des forces spéciales. La récompense du président Al Fakonde et toi Namuri, chef d'état-major, pendant 8 ans, trois ans, chef d'état-major adjoint. La récompense, c'est de pousser Mamadi à faire le coup d'état contre le président Al Fakonde. Nala Aldebanyonaya, et tout ce que Eh non, vous avez des comptes garnis, La Guinée va récupérer les, bat... les maisons là. Nous allons vendre aux enchères. Kawarita dans les caisses de l'État. Ne pensez pas que vous allez rester éternel. Si vous êtes sur la vérité, Mais tant que vous êtes dans le faux, vous partez voir les Kramoko et prier. Non. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est voué à l'échec. Des bandits réunis seulement. C'est Emini. C'est Emini. Kunduno lui est venu. Vous étiez venus les premiers jours. Voilà, euh, nous allons plus répéter les erreurs du passé. Le pays, on a besoin de tout le monde. Personne ne sera exclu. Il n'y aura pas de ça ce sorcier. Le bandit, c'est comme ça qu'il est en train, en train de parler. Pas de ça ce sorcier. Voilà la gabésie financière. Voilà l'instrumentalisation de la justice. C'était ça les discours écrits du bandit Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est comment maintenant Trois ministres de la Justice. Il y a eu combien de renvois renvoi, Les dossiers des docteurs Kassoury. Et je vais revenir sur ça. Et au temps du président Alpha c'était ça le gros problème. Il y a des gens qui ont mis en tête que non, qu'il faut mander. Mbra Ce pays-là, il y a quatre régions naturelles. Quatre régions naturelles. Nalma qui est Aldi Manka Parce que d'autres savent, ils savaient déjà qu'après le président Fakonde au RPG, c'est Dr. Kassori. Nous, on ne vous cache même pas. On ne vous cache même pas. Hein. Sauf si le RPG décide autrement. Mais après le président Fakonde, c'est Dr. Kassori. Allez Nyangbolou, les Lansana Allez Aldi Nyangbolou, les Ousmane Kabalo. Aldi Fekawele, mais. ceux qui sont avec Dumbuya. Et on vous a déjà dit, nous le RPG, ni présent le était, docteur Kassourile, vous allez tout faire. Anou tata la Anou Foulakoma, mais le candidat potentiel, Midi Djamana, la nous ne parlons pas de m'a dit qu'on m'a le président Fakonde Diolétera, que certains cadres malinqués, ce sont des malhonnêtes. C'est vrai. Vous pensez que le pouvoir, là, il y a un peu de Le président Fakonde Diolétera, il y a un peu de malhonnête. Il y a un a Mais Albaran a un Orgueilleux. Mais Agnewama, c'est que le bon Dieu a décidé de Alou Allah Watinou, le petit temps là. Le président Alpha Kondé, là, ça n'a compté. Allah Il avait mis le président Alpha Kondé en prison. Mais Dieu a décidé qu'il allait être président. Allah Et partout dans le monde où il y a eu le coup d'État, la chance que le président Alpha Kondé a, a, a eu, aucun président ne l'a eu. Jusqu'à présent, on parle de lui. Les bandits sont assis au palais, ils ont peur de lui. Montrez-moi notre président où il y a eu le coup d'état. Les gens sont déterminés pour lui. Que le président Fakonde. Allah le kaoken. Nous qui sommes là, là d'autant sera la personne qui nous paye. Malgré que vos gars nous proposent, on dit non. Donc Alte ces que là. Foll nalako ko docteur Kassouri de Ko ba Ousmane de Ko Selou de Kayeba. Ko Sidia de Kayeba. Alterna cela fausse là. L'esprit communautaire là ala balko l'esprit communautaire. Débarrassez-vous de ça. Je ne sais le docteur Kassouri est est il docteur Mais il Il que par Il vous rien Il est juste Lance racontez très, très doula. Pourquoi vous n'êtes pas venu enlever Lance racontez ici, personnellement. Si vous étiez des hommes, Jomaya Keré, Altaï et djom, djom, Jomayali, moi, Fankata Kadala, ka confiance à Kadlavo, vous venez le faire. Jomaya, Alka Jomayali qui est présent le là. Mais Alda, Alda, Alda Bassi Londo, ishallaou. Alta et Jomayali, bram bram doli disi lauro braca braca le maman dit fait mon le maman dit fait un criminel bracaille a fait bracaille maman dit fait mon foie là à Akajamfa mi à kajam famille vous n'avez pas dit qu'il va il va il va aller faire omura qu'on a les arabes d'ouvrir la kaba pour lui et autant moufola qu'est ce que tu vas aller dire là bas devant dieu il a sababou Ika car djamfa moi moi qui m'a demain et car au tous ceux qui t'ont dit, tu les as trahis. Et Allah Subhanahu Wa Taala demande la reconnaissance, d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Et toi, tu vas aller, à la cave, tu vas aller faire ton umura pour dire quoi à Allah. Ils vont ouvrir, tu vas dire quoi. Au moins, si c'était pour te répentir, tu restes là-bas, tu fuis, tu vas en France. Je peux comprendre. Mais tu continues, tu viens pour encore tuer les gens, pour humilier encore Docteur Diane Minoukane Sababouye. Il est Mamadi Force spéciale, on t'a nommé à la présence de Docteur Djane. C'est Dr. Djane, toi tu es en train de humilier aujourd'hui. Docteur Djane, son fils était dans les forces spéciales. Il pouvait imposer son fils. Mais Mamadi, c'est toi qu'on a imposé. Et c'est vous qui êtes en train de humilier le Docteur Djane aujourd'hui. Docteur Kassouri, l'honorable Ahmad Damaro. On a un problème, il c'est-à-dire vous n'allez pas venir mentir devant nous. Si vous étiez venu d'ailleurs de l'opposition, on peut comprendre. Mais quand vous êtes venu, quand vous êtes venu, quand vous êtes venu, quand vous êtes venu, quand vous êtes venu, quand vous êtes Tous quand vous êtes venu, quand vous êtes venu, vous vous vous Mamadine et son groupe, ils n'ont signé aucun contrat à l'étranger. Quel contrat que vous avez trouvé à l'étranger Il n'y en a pas. Tous les contrats étaient déjà signés, financés. Le président Al Fakonde était en train d'auditer tous les départements ministériels. Vous êtes venu faire le, co le coup d'État, bloquer tout et reprendre. On dirait que ce sont vous. Le but, tu manges des voiries à Conakry. On dirait que c'est eux. L'électricité. On dirait que c'est eux. Allô, d'ici des tonneaux vides réunis. Donc, euh, merci à tout le monde. Le combat continue. Euh, les Horolu, les vrais sages du mandé ont déjà tranché. Les frères, la famille de Djené ont déjà tracé. Maintenant, c'est les enfants qu'ils ont voulu manipuler et je sais que les enfants ils sont réfléchis. Ils ne vont pas tomber dans le piège. Parce que c'est une manière d'acheter le corps de la première dame pour essayer de faire du mal au président Alpha Condé. Maltera c'est là où il Non, là, le président Al-Fakonde y est toujours. Albediwa. Al-Fakonde votre souhait -vot -sou que le président Alpha fakonde a dit qu'il y a ça à l'ouïne. Il y a des choses Il y a dit que a al il n'a jamais voulu humilier. Il n'a jamais voulu humilier. Il n'a jamais voulu humilier. Il n'a jamais voulu humilier. Venir prendre ces, ces dossiers que ceux-ci sont en train de prendre, euh, Air Guinée ou je ne sais quoi. Les dossiers contre Sidia ou les Kouyaté. Non. Quand, quand tu, as, tu as ta vision, tu es venu pour travailler, est-ce que tu as besoin de trop regarder en arrière Quand tu veux sanctionner, tu te sanctionnes d'abord dans ton gouvernement. Mais tu n'as pas besoin de venir humilier des gens. Ou venir dire que ah, notre état, c'est les anciens, c'est rentré. Mais depuis vous êtes venu une année et demie, qu'est-ce que vous avez changé Bande de bandits, de narcos que vous êtes. Drogo lalo.